Bonjour, je m'appelle Gauthier Doucher, j'ai 36 ans, je suis Président chez Trinaps, j'ai la casquette de la direction technique et commerciale. Euh, je suis sorti de l'UTBM en réseau et télécom en 2005 et ensuite j'ai fait un Master Innovateur en 2005-2006. Bonjour, je m'appelle Fabien Asbrook, euh, j'ai 36 ans et je m'occupe chez Trinaps de, des fonctions support, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, qualité, communication, administratif. Euh, je suis diplômé donc, de l'UTBM en gestion de systèmes de production, donc plutôt le côté industriel. Trinaps, à la base, c'est un projet entre trois amis, trois étudiants. Donc, voilà, on, a, on a créé Trinaps, on avait un pied dans l'UTBM et puis un pied dans, dans l'entreprise. Le, les stages de fin d'études ont été nos stages de, de, créa, enfin, le stage de création d'entreprise. Avec Fabien, on s'est connus euh, la deuxième semaine pendant l'intégration. On s'est retrouvés dans la même résidence, enfin dans le même couloir, résidence étudiante. Sans l'UTBM, on ne se serait pas connus. De Trinaps. on a fait beaucoup d'associatifs ensemble et on s'est dit que ça pouvait fonctionner et voilà pendant dix ans nous avons été trois associés et depuis deux ans, depuis 2016, nous sommes tous les deux à gérer Trinaps avec Fabien. Actuellement Trinaps nous sommes 23 personnes, Trinaps a à peu près 400 clients dans tout domaine confondu. donc ça va de la petite entreprise locale jusqu'au gros groupe implanté en Bourgogne-Franche-Comté-Alsace et notre métier nous, c'est euh, centré autour de la donnée, c'est-à-dire le, le transport et la maîtrise des données pour nos clients. Nous sommes opérateurs télécoms à vocation régionale, donc, voilà, nous savons fournir de l'accès internet, de la téléphonie d'entreprise, de l'hébergement, des interconnexions. L'année dernière, on a fait une levée de fonds qui nous a permis de faire rentrer un investisseur dans la société pour euh, continuer à financer notre croissance, continuer à renforcer l'équipe et investir dans un data center, donc un centre d'hébergement de données en local ici juste à côté à Belfort. Si j'avais un conseil à donner euh, à ceux qui veulent se lancer finalement, c'est déjà de le faire euh, aussi au sein de leur entreprise. Euh, L'entrepreneuriat ça existe et puis il euh, faut oser proposer des choses. Donc faites-le au sein de votre entreprise. Et si vous avez un rêve d'être votre propre patron, il bah, ne faut pas hésiter. Il ne faut pas non plus se laisser euh, embarquer par les, les sirènes de, de la start-up où on ne voit que de l'amusement. C'est du travail, beaucoup de travail, mais ça peut apporter vraiment de superbes expériences. Moi, mon conseil, c'est de profiter du réseau UTBM. À l'intérieur de l'UTBM, il y a plein de choses intéressantes. Il y a de l'associatif, il y a la recherche, il y a les labos, il y a, il y a tout un ensemble qui fait qu'on on peut, on peut faire plein de choses en tant qu'étudiant. L'associatif, c'est une espèce de petite école qui prépare à, à gérer des projets, à gérer des équipes, à gérer des budgets. Et c'est un, un vrai plus, le, le milieu associatif à UTBM.